Bonjour bonsoir tout le monde. comptons conseille déjà au connecté raison information sur certif 83. Jeudi, c'est 12 décembre 2022, mais point à clotte qui pour faire essentiel. Pour le journal là, jeudi. Jean ai te connaît la petite femme là qui souffrir effectivement, c'est du hier pas est passé là, c'était pour le coup à Jovenel après des examens, tu rentré la Kali il y assassiné et puis pour t'aller en pile comme tu te joindre la selon réformeation. Nous parlons jeudi là dans ce qui éclaté entre Jovenel et Martin Moïse Côté Léon Chal, et plusieurs reprises, Jouj Afin Tandel, il a Kizel, en vêté en voilà, comme mounier, assassinat jouvenel là, et tout entourage, policier d'imitirera, et l'autre encore, te gêta en konek sa kwal passe yon, et yon tout te piéje jouvenel, Jean Nouvel la, te vin tombe ya. 17-18 mois, ap courir en yon pour ko kafè, le département d'état te promet pour yon baye, Dernier rapport sur assassinat jovenel là, même Jean DCP, CPJ lui-même, tout qui est sorti un document qui parlait clair sur ça, quoi il est là, un pile qui est dans la rue, un pile monde toujours à marcher libre, libre. ça y'a pourquoi qu'a dit rien, ça qu'a fait toujours dans la mort jovenel. Par conséquent, ancien DG Léon Charles est mis trempé dans l'assassinat, ça, et cependant, juge là, temps passé, mais sous les plusieurs fois, suite à l'affrontement, entre lui-même et Dimitri parole là qui parlé est Pour l'instant, il y a qui a parlé. Qui s'apprête à Qui s'apprête à faire? Dans le jour où tu il y a le un Pourquoi pas, Martin Moïse, qui t'a adoué, elle répond à la question de la justice. Informations et détail. Vous samedi, professeur Leonidas causez vous en pile. Le là pour vous déconnecter, Sofia TV 83 a présenté vous. Bulletin information ça, et l'autre encore, et un pile détail dans la vidéo ça. Soyez abonnez pour qu'on faire ça, partagez, plus information avec l'autre, c'est sous Sofia TV 83, très au là. Et deux réalités pour vous connaître. Ok. La première réalité c'est que cette de protection rapoche Jovenel Moïse. Tout. C'est la compréhension, et la combinaison Oui, mais on ne bagaille pas. bagages. Même si c'est un bagage jouvenel, c'est un Radio-méga. L'homme fin dit, est-ce que Martine Moïse a le seul pas ta car mais qui a jouvenel Mouïse? Mais deuxième bagaille, où est-ce qu'il y a un tonchon qui a boule entre Jouvelin et Moïse et Martin Est-ce que le Pavle dire quelque bagage tout? On peut continuer pour me dire, mais on y a même envie de poser la question. Policier qui te kaïo ka venel, jou jou venel mourir, est-ce que c'est ou même qui te doit travail dans le joueur? Vous avez estimé la question difficile, papa? Non. Policier jo qui te kaïo venel, qui patiront 4 cartouche. dans le jou joueur mourir, m'a même demandé la question. Est-ce que c'est ou même qui te doit travail dans le joueur? Ou comment ça va venir la question? Pourquoi vous avez posé cette question? Comment dit M. Tirega, chef de sécurité mm -hmm. président? <laughs> Avoir et monter des sons, faire réunion Domingo, là, hôtel, après, tout côté Colombie ou autre, etc., sans que le bagage avale chef de la police. Mm -hmm. Si est chef de sécurité en président ou à parti ou aller, tout côté, faut chef il faut que le chef de la police soit pour le pour, pour autoriser son parti. Même si président autorise au parti, faut chef de la police soit pour Au moins, si le chef de il faut le soit est que le pour remplacer etc. Mm -hmm. Bon, bon questionnement pour le chef de la deuxième chose, moi, parti une hypothèse qui est bien fondée, qui est bien scellée. Mm -hmm. N'est-ce qu'il est responsable qu Colombien? Yo. Première déclaration, monsieur fait. monsieur dit, nous avons reçu un appel du directeur général de la police, qui m'a demandé nous pour nous porter nous, car le président, le président, en difficulté pour nous protéger. Il mm -hmm. dit, rapidement, nous plonger. Le, le rivet, la cour déserte, quel policier qui là, président, t'es était mort, madame, qui campée dans la cour, lui m'a pour mener à l'hôpital parce qu'elle a blessé le bras. Combien de balles 14. 14. Elle n'a blessé, non Elle n'a pas ça Non. radio Ah non, Quand mais pas, on va Et moi, je compte que Badjo pique contrôle de CPJ ou bien l'État qui est DCPJ contrôle Badjo. Vous comprenez Et je pense que... Mais pendant ça, l'homme je de toute tous les policiers qui travaillent, est que tu tu travail, il y a des policiers qui ça ah, ah. ah. Les policiers de Colombie finissent encore. un policier qui prend plus que 10 000 dollars américains sur des Colombiens là-bas tout l'agri. Tel qui me là. Oui. Ah, c'est dit. Mais eux même ont pas dans la caillia. Yes. Il y a d'autres qui ont dans la caillia. Il n'a pas le fond. Il n'a pas le fond. Oui. <cute> Auditeur, auditrice. Monsieur arrêté vendredi à son fonctionnaire l'état civil. Il c'est sous assistant directeur bagadier sous directeur, assistant directeur. C'est Jovenel Moïse, l'LT des présidents qui l'ont mis sur sous recommandation Léon Charles. Ça veut dire qui ça? Si on est responsable, on force légale, armée, l'un pays ici, que Jovenel Moïse recommande, non mais, et Ariel connaît ensemble de bagages. Si des CPG ont ou bien si juge d'instruction en commission au gatoire, puis à l'arrêté, assistant directeur de SAPLA, je suppose que nous faisons une déduction très simple, nous sommes bonne grands que ni Emily ni Ariel y ont courant de ça. Parce que, ça, c'est pour là, là, Donc, c'est dans retour là. Et bien, pour y aller, faut Ariel ministre qui là, là, qui qui là, là, qui là, qui qui L'appu toujours kabe friensel, fèl fèl de bagailles, choisi ou autre, etc. Mais de l'autre côté tout, a de contrôler le ministre, de la justice là, pour que les combinaisons ap faites là, par rapport à dossier aussi important ça là, qui est l'assassinat jovenel là. Même j'en Oué, il y a des monde qui te pote plainte, qui dit que les massacres là, ça a mais qui est ce qui te premier ministre, donc par ricochet, les prend sous responsabilité tout. On retrouve la même situation là à côté que Thi Claude Agariel là ont hmm, vidé là au magog, Parce que tous les deux, non seulement tu es au courant, tous les deux, non seulement pas la Badio, mais tous les deux étaient en Pâques. Côté que Tic Claude a prêté comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est les bagages, la gâte, que Paul commence à parler qui en seminer ici savoir et pied et nèg goût bagaille et cetera l'orbelle pour pas nous compte là qui ça très bien mais la vérité pas Philip parce que tu non la vérité non bobo bagaille bobo dit parce que dossier ça n'a pas aller là juge là te doit remettre ordonnance lui environ 30 30 daou si m'pi à l'aise pour dire ça lui dit comme ça oh oui yo te bal dossier à deux mois en retard on problème. Ou mettre joué sous deux mois ou tes bon en état. Donc, si l'état de finit de 30 août, 30 septembre, un mois, 30 octobre, deux mois, ou mettre prendre deux mois ça. Bon, sous ta estime, tu as es une sécurité, tu as pays lock, Ou mettre pour un mois encore, 30 novembre. Donc, de toute façon, tu ta donné par là déjà. Juge là, capitaliser e sur ça. de allez, même sous ta barré, ou bien trois mois encore, 30 octobre, 30 novembre, c'est moi pour ta, pour ta. 30 octobre pour le remettre de dossier. Même si on a le 3e mois, 30 novembre, il a le do remettre de dossier. Maintenant, lorsque situation ou situation mois ou car la situation facile, lorsque la situation est facile, il y a trois mois, où il n'y a pas de coordonnance, il n'y a pas de coordonnance, il n'y a pas de coordonnance, il n'y a pas de coordonnance, la loi dit, qui ça a pour faire? Et, et elle, est, ça pour faire, Mbaldi là. L'État doit prendre ordonnance pour demander à yon, une prorogation, ou bien une prolongation, ben, sauf que... ou bien prolongement sous ta sauf, sauf que toutefois, je parle là, il n'y a pas de raison d'être. Avocat Matinio, il a découvert que un en avec le juge, là c'est des tisans mi. Et mon bataille. Mm. Ah. Bon il le right. Donc, la, lorsque fait ça, il n'y a pas fait. Et là encore, il y a des gens qui posent des questions. Il de y des Comment quitter ça, ça Il y a des gens qui posent des questions pour dire Mais le doigt est ville. Ah. Le de diligence doit qui fait. la témoin prorogation. Ça. D'où y'en t'a dit non, on va faire un autre juge. T'as Abdoulaye? C'est clair. Mais t'as là, trois mois t'es arrivé sous l'eau, mais s'est demandé de prorogation. Il s'est dit non, il y a pas un autre juge. Il s'est dit non, il s'est dit non, il s'est dit non. Est-ce que je suis a demandé de prorogation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je si il m'a demandé de prorogation. Au moins, je pense qu'il m'a demandé de l'état public. Et maintenant, j'ai dit Léon Charles Sout, où est-ce qu'il y a il directeur général de la police. Ça passé pendant l'administration là. Il la direction générale de la police là, il tournait dans l'Orient. Non, le je a pas dit. Je, je a pas, pas dit. Je n'ai pas dit. Qui ça pas dit? Colombien a dit que uh -huh. Léon Charles relé au le téléphone pour dire à la sécurité président. Okay. Léon Rive, je viens de mourir déjà. C'est Léon Charles qui relé, qui fait le déplacer. Ok, ok. Léon ah, oui. Rive, je viens de mourir déjà. Oui, mon c'est bon. Léon Charles, directeur général de la police en Colombie tout? non quand on a dit qu'il on a des policiers haïtiens, il y a un contrat qui dit que la police est utilisée. Très bien. Donc, c'est des mercenaires la police a mis. Supérieur, hiérarchique, c'est Léon Charles. Léon Chal, Pourquoi ça a eu l'air de la police haïtienne Comment Vous ne pouvez pas comprendre, non J'ai dit qu'il y a un policier PNH qui a travaillé, pourquoi ça a eu l'air de la police haïtienne Il a dit ça Hein de avez dit ça Mais finalement, pour que l'État influence Léon Charles qui a eu l'air de la police haïtienne mais jusqu'à preuve contraire, il y a un rapport rapport politique. politique. Il y ou un Il a n'est-ce pas audition musclée, pas dans le sens dur, non? C'est pas pression fait faire sur lui, non? Pendant audition en même, enquêteur de ces pays-là, homicide là, bac là. c'est combien? Et pas blague, non? Regardez, regardez qu'un un des a radio a de -là ...qui a de solides formations. Mm -hmm. Non, no, no, no, no. Il y a policier, n'importe qui pays paye au monde, qui a mené n'importe qui enquête, tant au point de vue financière, au point de vue et, et, et, et, enquête légale, administrative, au code, etc. Mais, c'est le lègle-là qui a des obstacles politiques mm -hmm. de vol. Mm -hmm. les politiques là-bas, ne mm y -hmm. pas réussir. émission. comprenez bien? Ça veut dire que, prend, par exemple, en 2 ça, en 2UELC, il y a des qui Séminaire à Paris, qu'elle fait cours, qu'elle étudie, qu'elle gagne des policiers, baf, quel... de solides formation. Mais, lorsque vous avez une hypothèque qui plane déjà sous tête Ariel, lorsque Ariel, moi, nous, nous, nous, nous, nous, avec Félix nous, nous, nous, lui, son journaliste, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, a nous, Presque un mois que Ariel avec Badio te rencontré ensemble, Vivi Metier. Et c'est à initiative-là. Wa Mais que elle va que Bon, pas finir Mais mais pas pas étonnant de la là. Pas ça. Il y a des gens qui ont qui Est-ce que le DCPI prend le papa en appel là Qui est ça Badjo. Vous pouvez me faire de Vous pouvez me faire Mais il y a des gens qui ont voulu. le DCPI vous pouvez pas faire Ah ben, vous avez un peu de gâteau. Vous avez de Vous avez de gâteau. Vous Vous de gâteau. Vous de Vous Vous mais parle en pile, pays. Écoutez, c'est le numéro. Il a chaque numéro dans la tête ou bien le cas. Il y a le a le Il y le Il le Il y a le Il toujours toujours le Il le le Il le Il a le Il a le le parce que M. Monsieur, monsieur, monsieur non seulement guérit aux ramifications dans l'État, sur notre toile d'Aïn, il y a, monsieur bon a, fait, a bon, mais bon, ça. Ok, M. l'autre avantage, c'est que M. compte qui ça l'a fait. M. rien l'affaire, M. M. a a et écoute, M. son président. Mais <coughs> <coughs> <coughs> Comme c'est pas mon à la tu des Non, c'est <coughs> hey, bon, de bon, -ce bon, à partir de semaine, DCPI même de pays, doit arrêter Badiou En fonction des auditions et miradieu, pour des raisons. Des euh, dit le pas la Badiou oui. Des dit miradieu oui, mais numéro un pas il pas la oui. Deuxième bagaille miradieu dit, -ce que un -t un -t un, mais c'est suis c'est oui. Vous avez suis dit, je quoi tout dit, dit, côté, dit, dit, dit, dit, dit, dit, en tu t'es de la pour tout cas, nous proposons déjà. Nous allons entrer dans sanction, 27 Nous allons entrer dans la sanction. de Après 30 Mais avant tout ça, est-ce que Martine Moïse a elle seule Est-ce que Martine Moïse a elle seule qui sont venus mourir. Là, il pas de pays au mode. Il a fait ma chine, il a laissé le travail à Vous voyez, il a dit, il a mis le côté pour ma chine à la cabane. OK Parce que...